Bonjour, une première vidéo, d'autres vont suivre. Alors, Sondine, pour euh, Simili Sondage Dynamique, est un projet nouveau d'un réseau social de Simili Sondage. Alors, nous n'avons pas le droit de dire que nous faisons des sondages parce que nous n'obéissons pas aux règles actuelles en France qui consistent à établir un échantillon représentatif de la population et éventuellement corriger les pourcentages des réponses. Nous, nous interrogeons énormément de personnes, nous visons plusieurs dizaines de milliers, non pas mille ou trois mille comme les instituts actuels. Et surtout, nous ne corrigeons pas les chiffres. Et à cause de ça, on n'a pas le droit de, de nous appeler sondage, on n'a pas le droit de dire que nous faisons des sondages, alors nous appelons ça des simili-sondages. Ceci dit, nous visons à rendre des résultats bien meilleurs que ceux des instituts ou organismes traditionnels, habituels. Nous sommes en train de créer ce que nous espérons être le premier réseau social de simili-sondages. C'est gratuit et c'est sans aucun logiciel espion, sans aucun enregistrement de données à votre insu, etc. Alors maintenant on peut revenir à l'essentiel de l'application. Donc euh, nous allons nous reposer sur deux points clés. Le premier c'est les données sont décentralisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas détenues par un organisme unique ou une société unique sur un serveur inaccessible qui détient les données à lui seul. Les autres ne savent pas ce qui est enregistré. Chez nous, non. Chez nous, les données vont être partagées entre plein de serveurs, des membres, c'est-à-dire vous-même. Vous pouvez faire tourner votre serveur, votre ordinateur, et vous allez garder une partie de ces données des simili-sondages, des enregistrements. On va voir que ça réduit énormément la, la triche. On ne peut pas tricher parce que les données sont partagées par tout le monde. Si quelqu'un voulait fausser des, des données, comme les autres ils ont une partie des autres données, ils vont voir qu'il y a une incohérence et hop, le faussaire sera éjecté de, de ce système. Donc pas de données uniques chez nous, des données que vous contrôlez. Le deuxième point clé, c'est l'anonymat pour participer à des groupes d'opinion. Alors là, là aussi, c'est très important, on ne va pas vous demander votre ce qu'on appelle la catégorie socioprofessionnelle, votre sexe, votre âge, votre métier, pour savoir pour qui vous avez voté pour lors des dernières élections. On ne demande pas ça. Et on va pas mettre, vous mettre dans des cases avec des correctifs sur votre vote. On va dire, ah ben, vous, vous rentrez dans telle catégorie, alors votre vote vaut euh, telle fraction de, de pourcentage. Non, non, non, non. Nous, quand on prend en compte votre vote, c'est du 100%. C'est pas du 80 ou du 120, etc., suivant votre catégorie. Alors, entre parenthèses, ce système de correction de vote que les organismes de sondage appliquent euh, nous apparaît douteux. Voilà, ça c'est une parenthèse. Et nous, donc, votre vote compte 1 entièrement. Et ce qui va faire la différence, c'est que vous allez décider dans quel groupe vous allez faire apparaître vos votes. Ça, ça va être important chez nous. C'est vous qui allez décider ça. C'est un, un point qui va nous permettre de lutter contre la fraude. On verra ça plus tard. Alors, nous, parce qu'on se doute que certains vont vouloir faire apparaître plein de faux profils pour tenter de faire monter les, les votes. Et c'est l'intervention de, de groupes. Les groupes sont importants dans, chez Sondine. Qui, euh, qui vont publier euh, ces questions ou ces simili sondages et euh, ces groupes vont servir de filtre. On va prendre un exemple. Donc euh, nous allons créer un, un profil pour l'exemple. Le, donc on va faire euh, s'inscrire. Et là on a le message qui nous dit euh, voilà. On a donc un identifiant euh, mot de passe à créer, le pseudo, donc euh, vous mettrez ce que vous voulez. Et quand même une note qui est importante. L'inscription est totalement anonyme et gratuite. Voilà. on n'enregistre aucune donnée vous euh, concernant, même pas votre adresse courriel. Là aussi, euh, par parenthèse, si vous perdez vos identifiants, ben vous euh, créerez un compte. On ne peut pas vous l'envoyer parce qu'on euh, ne conserve pas d'adresse euh, mail. Donc, on va créer un profil, par exemple André, avec un mot de passe. Voilà, et André... Valide. Voilà. Donc, on arrive sur une page vide. Donc, aucun groupe, aucune demande d'intégration. Et on a sur le menu euh, quatre possibilités à accueillir. Alors, les deux intéressants, ce sont les groupes d'affinité. On va voir ça. Et les réponses aux questions, qui sont les similis sondages Donc, euh, on va commencer par euh, les questions et on voit que. On n'a aucune question, euh, vous n'avez pas encore répondu à des questions. Donc on va commencer par une recherche. Et pour l'exemple, on va chercher par exemple des, des questions relatives au cinéma. C'est un exemple. Et on nous demande ben, par exemple, on va tomber sur, sur euh, ça, acteur préféré, quel est votre acteur ou actrice préféré. Voilà, on y va. Alors, on nous dit, ben voilà, les groupes qui publient la, la question. Euh, donc il y a le groupe les cinéphiles et avec des résultats, ben là on voit vert et bleu pour l'exemple, c'est pareil. Le groupe le vélo, je sais pas, le groupe ABC. Ben là on voit par exemple une différence entre ABC. Donc ils ont des groupes, des liaisons vertes, c'est-à-dire un suivi réciproque et ils suivent aussi d'autres groupes. Là ils, ils suivent quelqu'un, par exemple, qui, qui aime bien Robert De Niro. C'est un exemple. Puis Leonardo Caprio. on a dans les menus donc euh, votre dernière réponse. On ne on l'a pas fait puisqu'on arrive à peine. Les réponses déjà émises euh, par euh, d'autres participants, euh, Voilà, c'est une liste qui peut donner euh, des indications. On, on peut cliquer dessus euh, pour aller plus vite, et sinon, on peut voter pour quelqu'un. Donc, euh, ben on va prendre un exemple euh, quelqu'un qui a, qui a un acteur qui apparaît pas. Allez, on va mettre Bruce Lee, ok, et on vote. Et là, on va avoir donc un message, vote ajouté avec succès, tant mieux, le résultat sera affiché demain. Oui, donc là aussi, on est aujourd'hui le, le 6 février et on voit que ce sont les résultats du, de la veille du 5. Et on, quand on descend, on, on a un, un message de mise en garde qui nous dit, attention, euh, prise en compte de votre vote, attention, vous avez voté pour une réponse, mais les, les groupes auxquels vous adhérez ne publient pas encore cette question. Du coup, votre vote n'est pas actuellement pris en compte. Et ça c'est un problème. Donc deux possibilités, euh, un problème qu'on va résoudre, deux possibilités s'offrent à vous, rejoignez des groupes qui publient déjà cette question, c'est le plus facile, ou alors publiez cette question dans des groupes que vous administrez. Et donc la logique, Donc quand on va aussi dans mes les réponses aux questions, on va voir que voilà, mes réponses actives aux questions. Donc cette fois-ci, tout à l'heure, la page était vierge, et là on voit que j'ai répondu Bruce Lee, mais on remarque, attention, vote non prise en compte, et on doit donc rechercher un groupe qui publie cette question, et c'est ce qu'on va faire. Ben, on va aller par exemple, les cinéphiles, on rentre dans ce groupe-là, donc on, on a des détails sur... Euh, donc on n'est pas membre de ce groupe. Euh, on, on, peut copier, on peut partager euh, les infos sur ce groupe et les sondages publiés. Il y a, euh, ouais, ils ont publié Et donc euh, ben on va demander à rejoindre le groupe. On, on peut le demander en tant que membre. Et la demande est envoyée. Vous avez une demande d'admission à ce groupe en cours. Euh, et on attendra que l'administrateur valide. Quand vous allez répondre à plusieurs questions, la recommandation, c'est euh, utiliser des, des mots dièse pour la, la recherche et, euh, et demander à adhérer à, à plusieurs groupes. Parce que le, le temps que vous fassiez votre demande et que l'administrateur euh, des groupes valide, il peut se passer euh, quelques jours. Donc n'hésitez pas à, à demander à plusieurs, euh, plusieurs personnes. On va voir aussi autre chose, c'est les, les notions donc de, de groupes d'affinité. Et par exemple, pour, en matière politique, donc, on va voir euh, que, euh, on, on va taper par exemple quelque chose de tout simple, le mot France. Pour bon. voir euh, en, en France, quels sont les groupes qu'il y a. Alors, on voit qu'il y a plusieurs questions et qu'il y a plusieurs groupes. Alors, quels sont ces groupes Ben voilà. Et, euh, et on voit aussi s'il y a des, des participants. Bon là, ils n'ont pas mis. Grand chose. Donc, on, on voit des, des questions. Euh... Ah ben, euh, voilà. Un, un très bon exemple pour le, les gens qui, qui recherchent, par exemple, les, les écologistes qui vont cliquer sur nature, et eh ben, euh, ils, ils vont se rendre compte que parfois, il, il y a certains groupes qui ne vont pas aimer. D'autres, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs types de questions. Et dans les groupes, ben, suivant si vous êtes plutôt. Euh, euh, à droite identitaire alors suivant les mots dièse là on voit que si on tape france c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu réduit on va taper peut-être euh, présidentiel alors c'est les mots dièses pour pour tout le monde alors qu'est ce qu'on a euh, voilà par exemple un sondage sur la présidentielle ou alors dans des groupes euh, voilà cette fois ci euh, euh, donc euh, ben de, des groupes macronistes, des groupes socio-écologistes, des groupes de, de gauche. Alors on voit que ça, dé, ça va dépendre des, euh, des mots que vous recherchez et vous pourrez demander donc à intégrer ici par exemple, on va prendre quand même, pour l'exemple, on va prendre un groupe neutre s'il y en a. On va demander, bon, politique marrante par exemple. On va cliquer sur politique marrante et on va demander... À rejoindre en tant que membre et on a une demande d'admission en cours on va vérifier sur nos groupes voilà pour l'instant on n'a on pas été encore accepté mais on a deux demandes en attente alors le but des groupes en fait euh, il a, en fait il y a plusieurs buts avec les groupes euh, l'un de ces buts c'est de ne pas venir polluer les débats au sein d'un même groupe d'affinités donc les groupes sont des groupes d'affinités, vous pouvez appartenir à plusieurs groupes d'affinités, vous pouvez aimer, euh, vous pouvez aimer euh, le, le sport, la nature, le, la politique, euh, la lecture, le cinéma, etc., euh, la musique, etc., etc. Alors en pratique, si vous êtes euh, dans un groupe de droite ou d'extrême droite, ce pas certain que vous souhaitiez voir débarquer dans votre groupe des gens de gauche par exemple pour répondre à vos questions. De la même façon, si vous êtes de tendance de, de gauche ou écologiste, par exemple, il est probable que là encore, vous ne vouliez pas voir des gens d'autres tendances venir fausser les, les débats que vous avez avec votre groupe. Donc, euh, euh, précisons tout de suite que tout le monde aura accès aux résultats plus globaux qui seront remontés. Entre autres, pour donner une vue globale de, de ce que pensent les gens. Mais on va parler d'abord à un niveau de groupe et ensuite, il y aura des remontées dans les groupes à plus haut niveau. Donc, lorsque vous posez des questions ou, ou que vous répondez à toute une série de, de questions, par exemple euh, sur l'immigration, sur le nucléaire, sur les minima sociaux, tout ça selon vos tendances, etc., vous, vous souhaitez d'abord voir les avis des personnes du même groupe d'affinité que vous. Et après, vous élargissez la question à l'ensemble des personnes. Et c'est ce que font les groupes. Donc, la, la recommandation est d'adhérer à des groupes qui partagent vos idées. Vous pouvez aussi créer vos groupes, les administrer. Et, euh, et pour cela, il va y avoir euh, quelque chose qui est important, ça va être l'utilisation de mots clés, euh, des mots dièses ou hashtags, pour ceux qui utilisent le terme en anglais. Et, et cette utilisation va permettre pour vous de faire un tri dans vos choix. Donc, on va voir un deuxième point qui va être important par rapport au groupe, c'est que les groupes peuvent se suivre entre eux. C'est-à-dire, il peut y avoir des suivis réciproques de groupes qui partagent les mêmes valeurs. Nous avons donné une couleur pour ces relations réciproques, c'est la couleur verte. Et vous verrez que dans les résultats des, des questions posées, on affichera les votes de membres en couleur verte. Et puis, il va y avoir le cas où les, un groupe va suivre un autre groupe, mais ne va pas être suivi en retour. Et là, donc, quand c'est un suivi à sens unique, nous lui mettons la couleur bleue. Voilà. Maintenant, on va voir la question de la fraude potentielle et on va se servir justement de, de ces groupes. Il y aura certainement des, des petits malins qui voudront créer des milliers de faux profils et voter frauduleusement pour un candidat favori. Et c'est là que les groupes vont intervenir. Si les personnes qui créent euh, 1000 faux profils, par exemple, elles, elles vont les intégrer dans un groupe qu'elles vont créer et, et ils vont voter pour la même personne. Mais les autres groupes, quand, quand ils vont visiter ce, ce groupe frauduleux, ils vont se rendre compte que les résultats sont faussés. Quand vous avez 100% des, des votes pour un même candidat, vous allez vous dire, bah, c'est bon, c'est pas la peine. C'est ça le, le potentiel que nous avons dans, chez sandine avec les groupes, c'est que ce groupe va se retrouver isolé. Et il n'y aura pas de remontée des, des votants frauduleux, puisque ce groupe ne sera pas suivi. Donc ce point, quand même, il est, il est important. Parce que cette manière de faire que nous avons ici, elle est nettement supérieure à ce que nous voyons, par exemple, en France, avec des consultations monstres, collectives, genre des primaires sur Internet. Ou là-bas, sur ces consultations-là, il vous suffit de déclarer que vous partagez certaines valeurs, même si ce n'est pas vrai, et hop, votre vote il est pris en compte. Ça, c'est chez les autres. Chez nous, non. Nous diminuons très fortement ce risque avec justement cette histoire de groupe. Il y a encore pas mal de points à présenter, mais ça sera l'objet d'autres vidéos. Donc, Pour celle-ci, c'était de dire qu'on est en train de monter un système de simili-sondage que nous envisageons meilleur que les sondages au primaire en ligne actuelle. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions ou en commentaire, on y répondra. En tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.